C'est une dame, c'est une mère, c'est la mère de Shama, elle s'appelle Titrite. Maintenant mes chers élèves au CP, je vous propose la deuxième expression, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Répétez avec moi, qu'est-ce que c'est Répétez avec moi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est une école. Qu'est-ce que c'est C'est une maison. Qu'est-ce que c'est C'est un cartable. Qu'est-ce que c'est C'est une classe. C'est une classe. C'est une école. C'est une maison. C'est un cartable. C'est une classe.